Nous, ici à l'Office de tourisme de Bidar, on avait identifié plusieurs problématiques. La première, c'est d'avoir un centre-bourg très concentré, avec pas mal de petites ruelles et de petits patrimoines à valoriser. Et un territoire quand même très étendu, puisqu'on a une longue côte de 5 km, un peu de de territoires dans l'arrière-pays et des, des établissements qu'on voulait mettre en avant. Deuxième problématique, c'était un plan en papier qui était un petit peu vieillissant, qui manquait de lisibilité et qu'on avait vraiment besoin de, de remettre au, au goût du jour. Donc on s'est intéressé à ce qui se faisait un petit peu autour de nous et on est entré en contact avec Jérôme de l'Office de tourisme du Seignance qui avait été accompagné déjà il y a depuis quelques années par l'Agence Territoriaux sur à peu près les mêmes problématiques. On a pu découvrir tout un univers, notamment celui d'OpenStreetMap. Il y a aussi une dimension collaborative à l'échelle locale qu'on n'avait pas imaginée. On se retrouve aujourd'hui à travailler avec les différents services de la mairie sur justement cette mise à jour des données. Donc ça, ça nous permet d'avoir la possibilité d'afficher des pistes cyclables, des itinéraires de randonnée, des petits sentiers pédestres qu'on ne pouvait pas valoriser auparavant. Là on est vraiment rentré dans la ville, dans cette maîtrise du terrain et on se sent aujourd'hui capable de mieux répondre aux vacanciers ou même aux locaux bidartars qui viendront directement à l'office de tourisme. On sait qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises dans le numérique utilisent des fonds de cartes qui sont issus d'OpenStreetMap, que le travail de contribution va servir pour la valorisation de notre territoire sur notre site internet mais également pour tout un tas d'autres acteurs locaux et internationaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un, une dimension plus intéressante encore à ce travail-là.